Saviez-vous que nous disons en permanence plein de choses sans parler Par nos gestes et nos attitudes Ah oui, j'en ai entendu parler, mais... Alors on a la formation qu'il vous faut pour vous aider à décoder la communication non-verbale. Oui, parce que je ne sais pas vraiment euh, comment ça marche. Euh, moi non plus. En trois heures, vous y apprendrez par exemple que pencher la tête vers la droite signifie qu'on est en doute, en questionnement. Alors que pencher la tête vers la gauche signifie qu'on est à l'écoute, en lien avec son interlocuteur. Merci Pascal pour cet échange. Merci à vous Caroline, ça fait du bien de se sentir compris. Pour mieux comprendre le langage corporel de vos interlocuteurs et créer de bons contacts au quotidien, rendez-vous sur cegos.fr. Et vous pourrez lui expliquer ce que ça veut dire d'avoir tout le temps les bras croisés Pour découvrir toutes nos formations 3h chrono.